Bonjour à tous, je vous assure que ces équations sont vraiment super compliquées. Il y a sûrement peu de gens sur Terre qui sont capables de les comprendre. Mais rassurez-vous, ça c'est le plus compliqué sur Terre, vous, vous allez commencer par le plus simple. On va maintenant voir comment résoudre des équations. Comment résoudre une équation Le principe de base, c'est de transformer l'équation qu'on a au départ en une équation équivalente. Dans le but, après plusieurs étapes, d'arriver à une égalité du type x égale une valeur. Une fois qu'on a fait ça, l'équation est résolue, c'est terminé, car on a trouvé la valeur de l'inconnu et c'est ce qu'on voulait en résolvant l'équation. On peut quand même vérifier la vérité de notre résultat en substituant la valeur qu'on vient de trouver pour x dans l'équation de départ. Et si l'égalité est correcte, c'est qu'on a bien résolu l'équation. On va voir deux techniques équivalentes. Vous pourrez choisir celle que vous préférez, en tout cas je vous présente les deux techniques. La première technique... Il s'agit d'effectuer les mêmes opérations à gauche et à droite de l'égalité. Comme on fait les mêmes opérations, c'est toujours égal. C'est une autre équation, mais c'est toujours égal, c'est une équation équivalente. Par exemple, 5x-2 égale 13. On aimerait bien avoir x tout seul. Qu'est-ce qui nous embête? Le 5 qui est multiplié et le 2 qui est soustrait. Comme vous le savez, la multiplication est prioritaire sur la soustraction, donc le 2 est plus facile à détacher entre guillemets. On va donc l'enlever en faisant l'opération opposé, quelle est l'opération opposée à moins 2, c'est plus 2. Vous êtes d'accord que si on fait plus 2 à gauche de l'égalité et plus 2 à droite, et bien le moins 2 disparaît et puis le 13 devient 15. Maintenant, on doit enlever le 5, il est multiplié à x, quelle est l'opération pour le faire disparaître, c'est diviser par 5. 5 divisé par 5 à gauche, ça fera 1x, donc x, et à droite, 15 divisé par 5, ça fera 3. Donc on divise par 5 à gauche et à droite et on a x égale 3, c'est terminé, on a le résultat, les solutions, c'est le nombre 3. On vérifie en substituant dans l'équation de départ, x il vaudrait donc 3, on vérifie, 5 fois 3, 15, moins 2, 13, ah oui c'est bon, on a bon. Maintenant la deuxième technique, c'est personnellement celle que je préfère, c'est presque équivalent, il s'agit de faire passer de l'autre côté un élément en faisant l'opération inverse. Donc par exemple dans 5x moins 2 égale 13, le moins 2 nous embête, on le fait passer de l'autre côté. Ça fait l'opération inverse à moins 2, c'est-à-dire il devient plus 2. 5x égale 13 plus 2, donc 5x égale 15. Bon, maintenant c'est le 5 qui nous embête. On le fait passer de l'autre côté. Il était en multiplié, il devient maintenant en divisé. x égale 15 divisé par 5. Autrement dit, x égale 3, bien sûr, on a le même résultat. C'est deux techniques équivalentes. Celle-là, je la trouve juste plus graphique. Mais après, vous choisissez la technique que vous voulez lorsque vous faites les exercices. Enfin, un cas particulier qui est un petit peu plus compliqué, comment on fait quand il y a des inconnus des deux côtés de l'égalité Alors, la règle que je vous conseille d'appliquer, c'est de faire passer toutes les inconnus du même côté. Le côté en, en général, le côté où il y a le plus grand coefficient, comme ça on n'a pas des signes moins hein, qui nous embêtent. Par exemple, 12x plus 3 égale 7x plus, 7 plus 4x. Pardon. Il y a des x à gauche, il y a des x à droite. À gauche, il y en a plus, il y en a 12, à droite, il n'y en a que 4. Donc, on va faire passer le 4x à gauche. Il est en addition, on fait l'opération inverse, il devient en soustraction. 12x moins 4x plus 3 égale 7. Alors 12x moins 4x ça fait 8x plus 3 égale 7. Et puis maintenant on a une équation avec des x seulement d'un côté, on résout comme on l'a vu précédemment. Le 3 nous embête, on le fait passer de l'autre côté. Le plus 3 devient l'opération inverse, moins 3. 8x égale 7 moins 3, donc 8x égale 4. Le 8 nous embête pour avoir x tout seul. Il est en multiplié, il devient divisé. x égale 4 divisé par 8. Autrement dit, x égale 0,5. La solution, c'est 0,5. Il va falloir maintenant vous entraîner à utiliser ces techniques de résolution. Voilà, j'espère que vous avez compris les, la technique de base pour résoudre des équations. Comme d'habitude, vous allez vous améliorer en faisant plusieurs exercices de votre côté et en classe. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.